Coucou Youtube! C'est une des meilleures annonces de cette année. Il n'y avait pas de tournoi depuis le début de l'année, aucun truc intéressant. Il y a deux ans, il y avait tous les Lords of Warzone qui étaient juste trop bien, dont on a gagné une bonne partie. L'année dernière, ça a été les Twitch Riot qui ont fait le café, dont le WSOW, la fameuse game à 100 000 dollars qui annonçait qui était le meilleur joueur Europe et que j'avais gagné. Moment incroyable en quelques images. Oh, no The pressure's on Oh no! Wait, it's a 1v1 Wait. after this! Wait, he's able to self no help. What? The deep breath is in. Three remain. He's got stuns. He's got stuns. He could do this. He he's got a thermite have... as well. He, he he's got a thermite. Oh there's a truck! Oh my god, it's a zombie! One versus one! It's the stun! Chow for the win! He gets it! <coughs> Et du coup, ils ont annoncé le WSOW 2 je vous laisse découvrir ça en image, Régalez-vous, c'est mes réactions en direct sur Twitch quand je l'apprends. Ma Oui C'est réannoncé Papa Ce hein. C'est les WSOW is back chat Is back baby Is back my fucker J'ai combien de temps pour m'entraîner 000... Je deviens fébrile Je vais me prendre un demi million Sur une compète qui est quasiment gagnée à l'avance <rire> C'est de l'argent gratuit Filet bleu Back in... To back bon, alors, pourquoi each... Ok. Les game open. Attends, attends, quoi Attends, 8, 12, 8, 15. C'est quoi C'est 4-4-2 Y'a Zidane à l'avant C'est qui here, finals, invited... Ok. Ok. De qualifier, il y a 20 trios. D'inviter, il y a 20 trios. J'aimerais pas passer les qualifures. Hein. Ça doit pas être marrant. Oh, les qualifures, les gars, ça va... Oh Trios with a prize pool of 300 at each event It won't be the sun that makes things sweaty around here Check out worldseriesofwarzone.com to book your flight today n'existe pas les Européens Je les ai gagnés aussi Mange merde Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup à gagner. 600 000 dollars équipe de 3. J'ai devoir trouver deux mates. Qu'est-ce que je prends Est-ce que je prends mes gars habitués Est-ce que je prends d'autres personnes Est-ce que je pars sur le, celui qui a fait top 2 et top 3 C'est-à-dire, est-ce que je propose à FIFA Kill ainsi que Jesus Est-ce qu'on part sur une équipe européenne J'ai toutes les décisions à prendre, tout à chercher. Ça commence dès maintenant. Dans les choses, vraiment qui sont intéressantes et intrigantes, c'est comment est-ce que ça va se dérouler cette fois-ci exactement Ça va être complètement différent, ça va être une autre méta, une autre réflexion. Avant, on se demandait, est-ce que je joue plutôt capteur cardiaque pour savoir où sont les ennemis Ou est-ce que je joue plutôt paralysante Là, il y a une autre option qui vient de rentrer en jeu, c'est l'option stimulante. Comme vous l'avez vu, Maintenant, on peut camper énormément dans le gaz. Un petit stimulant, le masque, un système PDS, parce que le système PDS n'existait pas avant aussi. Et pourtant, il y a eu des rotations de malades mentaux qui ont été faites dans l'hôpital. Je pense notamment à celle de Jesus, complètement extérieur. Puis, il a remonté tout le bâtiment, il a clear le, le toit. Incroyable. On, il y aura une grande partie à jouer dans le gaz lors de ce WSOW. Et donc, l'option stimulant PDS est fort recommandé. Sauf qu'un bouclier avec du stimulant, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose Je ne sais pas. Je vais devoir réfléchir au style de jeu que je vais devoir adopter parce que, encore une fois, en solo YOLO, ce sera 100 000 dollars. Donc là, comment ça se passe Il y a les qualifieurs qui commencent du 12 au 15 août. Si vous voulez participer, je pense que tout le monde peut s'inscrire pour tester. Ça risque juste d'être extrêmement compliqué. Et après, on partira sur du coup, b 40 trio. Donc 40 capitaines d'équipe qui vont devoir choisir deux mates. Ça fera 120 joueurs. Et ça sera parti pour la solo yolo. C'est juste la meilleure game du tournoi. Le tournoi en trio, même s'il y a 500 000 à gagner, je suis carrément plus hype par la solo. Vous me connaissez en tout cas, c'est juste l'événement que j'attendais le plus cette année. J'espère que vous serez derrière moi à fond pour soutenir. Je vais m'entraîner, je vais réfléchir à des stratégies, je vais réfléchir à des idées. Je vais apprendre la map encore plus qu'avant parce que ça va se passer sur Caldera. Caldera va être mise en valeur et on sait que beaucoup des joueurs pros n'aiment pas du tout Caldera. Bien au contraire, j'aurais préféré s'amuser en Résurgence ou sur Fortune Keep. Pour euh, tryharder, faire... Euh... En fait, ça rappelle beaucoup plus le multijoueur pour eux. Et euh, le vrai Battle Royale, Caldera, il plaît beaucoup moins. Et je pense que là, il va tellement être mis en avant que tout le monde va dans le tryharder. Les games, le niveau va sacrément augmenter, chat. J'espère que vous êtes tout autant hypé que moi. Je pense que pour mon anniversaire, on se refera une session matage WSOW. Je vous fais des bisous les ultras, prenez soin de vous. Et dites-moi en commentaire, qui est-ce que vous verriez comme mate ou euh, comme stratégie, je lirai quasiment tout. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Peace. Ah Pensez à liker, commenter et abonnez-vous.